Bonjour à tous, je m'appelle euh, Quentin Rouchet. Aujourd'hui, euh, 37ème journal de cas. Euh, je vous cache pas que je suis un petit peu euh, rincé de fatigue. Il est plus tard que d'habitude. Bon, mais alors, je vous montre euh, ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, tout d'abord, la page que je vous avais déjà présentée hier et que j'ai achevé, La page 4D. Alors, euh, bon, j'ai fait un fond gris et puis euh, des petits points là dans les cases avec la fille. Euh... Bon, les petits points ne sont pas vraiment euh, du dessin, mais ça permet de penser à autre chose et, en l'occurrence, penser à la suite des illustrations de cas. C'est une expérience euh, méditative. Euh... Et puis, l'autre page montre un homme qui semble avoir euh, perdu connaissance, qui gît dans des dizaines de dessins euh, ratés, déchirés. Autour de lui, il y a des pots de peinture et puis une euh, bouteille d'alcool renversée. Bon, j'espère, euh, à mon euh, très humble niveau, euh, faire partie des artistes qui euh, vont démocratiser le tesseract dans la culture populaire je pense que les gens se souviennent de l'excellent film Interstellar de Christopher Nolan. Alors je ne me souviens plus trop de l'histoire, mais je sais qu'à la fin le personnage part dans l'espace et se retrouve dans un tesseract. Et ce tesseract est représenté avec beaucoup d'intelligence. Mais bon, finalement, il y a autant de représentations de tesseract qu'il y a d'artistes qui représentent le tesseract, étant donné que nous évoluons dans un monde 3D, et que le Tesseract est une structure 4D. Finalement, on peut le représenter de mille manières, d'une infinité de manières, je pense. J'avais beaucoup aimé ce film pour cette unique raison. Euh, je crois aussi que j'ai été très marqué par le film Cube 2 Hypercube, que j'ai vu assez jeune qui montrait déjà un Tesseract. En fait, les gens étaient prisonniers d'un Tesseract. Et euh, ce film m'a marqué euh, de manière euh, vraiment euh, extrême. Euh, après, je n'ai plus jamais eu peur d'aucun film euh, d'épouvante. Euh, finalement, euh, qu'est-ce que Freddy Krueger ou euh, un tueur maniaque Face à l'infini, quoi Qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant que l'infini et les mathématiques Ou strictement rien, au fond. Euh, bon, voilà. Mm. Je suis content. Il paraît qu'il faut remercier les gens sur YouTube. C'est très important. On va faire un commentaire pour dire que je ne remercie pas assez les gens. Bon, ben, merci. J'espère que vous achèterez mon roman. Et puis, euh, je vous dis euh, à plus tard.